Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo un peu spéciale parce que je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait c'est répondre aux questions qu'on me pose sur la classe inversée alors la chaîne est encore très modeste, hein, je ne veux pas faire comme les grands FAQ des différentes chaînes YouTube qui existent où euh, tous les suiveurs de la chaîne envoient des questions euh, et finalement le youtubeur y répond non, non, je... beaucoup plus simplement il ben, y a des questions qui nous sont posées dans mon entourage proche mais aussi euh, parmi certains collègues il y a des questions qui sont formulées. Et ici, l'occasion m'est donnée de répondre à ces questions au travers d'un travail de groupe qui est réalisé par un groupe d'étudiants. Je ne sais plus dans quelle, dans quelle discipline, Enfin, je le mettrai dans, dans, le, dans les commentaires de la vidéo. Et ils me demandent de, de répondre à différentes questions parce qu'ils font un travail sur la classe inversée, donc ils interrogent plusieurs profs qui font ça. Et donc, euh, il pose six questions, et je trouve que ces six questions sont vraiment euh, une bonne synthèse, finalement, de tout ce qu'on peut dire de la classe inversée, et en tout cas, moi, tout ce que j'ai envie de dire par rapport à la classe inversée. Et donc, je vais profiter bah, des six questions qu'il me pose, à la fois pour leur répondre, donc cette vidéo leur est d'abord adressée, mais surtout, euh, bah, de pouvoir éclairer bah, les différentes lanternes des personnes qui s'interrogent encore, parfois, avec beaucoup de méfiance, sur la classe inversée. Alors la première question qu'il me pose, c'est pourriez-vous vous présenter en quelques lignes SVP ben, Je m'appelle Sylvain Dramet, alors je suis prof maintenant depuis, je crois que c'est ma quatrième ou cinquième année, j'ai commencé en 2014, donc voilà, ça fait la, la quatrième année ou la cinquième année, enfin bref, euh, la cinquième année je pense, et euh, avant je travaillais euh, comme commercial, donc c'était pas du tout euh, lié aux disciplines que j'enseigne maintenant, savoir que j'ai une licence en sciences politiques et sociales, euh, puis bien sûr l'agrégation. Et à un certain moment dans ma carrière, ben voilà, je vais faire un peu le tour de la question, et je me suis dit, ben tiens, je vais faire l'agrégation, et me voilà donc au cours pour devenir prof. Je ne voulais pas forcément devenir prof, c'était vraiment pour, euh, pour avoir une corde de plus à mon arc, finalement. Et il se trouve que de fil en aiguille, ben, ça m'a beaucoup plu, cette agrégation, tant les cours théoriques que euh, les stages sur le terrain. Et parmi les cours théoriques, j'ai eu cours avec Marcel Lebrun. Alors, Marcel Lebrun, peut-être que si vous vous intéressez déjà à la classe inversée, vous le connaissez. C'est un peu le spécialiste belge de la classe inversée. Et le cours que nous avons eu avec Marcel Lebrun, moi, m'a donné vraiment une claque. Et je me suis dit, si j'enseigne un jour, ben c'est ça que je veux faire. Et donc, voilà. Je me suis lancé après comme enseignant avec beaucoup de gentillesse. Mon employeur m'a libéré assez facilement pour que je puisse trouver un intérim, parce que le début de carrière, c'est toujours un peu difficile. Mais dès les premiers intérims, j'ai essayé d'appliquer vraiment ce que je voulais faire. Et ce que je voulais faire, c'était utiliser la classe inversée, notamment. Donc voilà, j'espère que je me suis présenté de manière suffisamment courte, mais en même temps que vous puissiez bien cibler, finalement, dans quel contexte inscrit ma démarche. Alors la deuxième question, depuis combien de temps pratiquez-vous la classe inversée votre dispositif a-t-il évolué avec le temps ben, Je pense que la première question, je viens d'y répondre. Alors, sur la question du dispositif, évidemment, ça a beaucoup évolué. Au début, on tâtonne. Donc, moi, j'ai beaucoup essayé beaucoup de choses. Alors, j'ai profité vraiment des intérims, euh, puisque parfois, ben, on a deux semaines de remplacement, un mois. Et je me suis pas dit, tiens, je suis là que pour deux semaines. Non, non, j'ai dit aux élèves, ben voilà, pour deux semaines ou un mois, on va déjà travailler comme ça. Et euh, je me suis lancé. Euh, alors parfois c'était facile parce qu'il y avait des salles informatiques qui permettaient d'y travailler. Parfois les élèves sont, sont plus, plus enclins à accepter les nouveautés finalement que le prof propose. Mais comme j'arrivais de toute façon avec ma méthode, hein, je crois que quand on est remplaçant, ben on arrive toujours avec sa méthode. Et les élèves ben, doivent s'adapter. Le, le remplaçant s'adapte aussi, aussi bien sûr aux élèves hein, qu'il a devant lui. Mais de toute façon, il y a quand même du bouleversement, donc autant euh, l'injecter euh, de manière euh, drastique à ce moment-là, autant vraiment y aller franco avec ce qu'on veut faire en classe. Et donc au départ, bah, c'était du tâtonnement, alors j'ai vraiment essayé la, la classe inversée, le modèle classique, hein, selon modèle euh, Marcel Lebrun, je vais vous mettre ici euh, en, en image un petit peu son modèle, il y a la classe euh, du premier niveau, voilà, de la classe inversée de premier niveau, si on peut dire ça comme ça, où euh, on a vraiment le modèle classique, euh, les cours, enfin euh, les leçons à la maison, les devoirs à l'école. Hein, donc finalement, la vidéo ou un texte écrit, parce que Marcel Lebrun le dit très bien, hein, la classe inversée, euh, c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui se faisait déjà avant, quand le prof disait, bah, tiens, lisez ça euh, chez vous, euh, et puis après, les élèves revenaient en classe avec le, le texte en, en tête et on travaillait sur ce texte ou sur euh, la théorie qui avait été vue à la maison. Donc la vidéo permet de voir euh, la théorie à la maison et la théorie est appliquée en classe ou est utilisée en classe. Ça c'est vraiment le modèle classique euh, basique. On pourrait penser qu'on fait ça, euh, tous les cours se font comme ça, mais c'est tout à fait faux parce que le modèle évolue très vite. En fait, on va utiliser le, la, la capacité qu'a la classe inversée à exporter la théorie en dehors des murs de la classe pour pouvoir mettre les élèves en activité dans la classe donc c'est vraiment ça, ça, ça l'important et, et les élèves vont être de plus en plus actifs à tel point que c'est parfois même eux qui vont aller chercher la théorie en classe inversée, donc euh, à la maison ils cherchent des ressources ils les postent par exemple sur un groupe et en classe on utilise tout ça donc là, on a vraiment euh, le modèle traditionnel de la classe qui est complètement explosé, et euh, le, la temporalité aussi, parce qu'en en fait, on, on travaille en classe en vue de réaliser une production euh, finale. Et comment est-ce qu'on fait cette production ben, On injecte de la théorie, ça peut être le prof qui injecte la théorie, mais c'est les élèves qui vont chercher aussi des ressources théoriques euh, ou euh, simplement du, du matériel pour, pour analyser, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le, la classe inversée deuxième niveau où, euh, où le, le prof change de, de posture et où les savoirs, finalement, ne sont plus donnés par le prof mais simplement, si, si je puis dire, validés par le prof, puisque ce sont les élèves eux-mêmes qui vont chercher euh, la théorie ou les ressources. Donc voilà, Donc ça a bien évolué, mais maintenant, bon, J'arrive quand même à un certain stade de maturité, je pense, dans le dispositif. Et donc là, ça va plus trop évoluer. Mais ça reste toujours très, très mouvant, quoi, parce que l'idée, c'est justement de, de, de s'adapter aux élèves, mais aussi que les élèves euh, construisent entre eux, avec le prof. Et donc, c'est des processus qui sont foncièrement évolutifs. Voilà, je pense avoir bien répondu à cette deuxième question. Attention, n'hésitez pas, il y a les commentaires. Hein, si je réponds pas suffisamment ou si c'est pas clair, bon, parfois, je suis un peu dans... <rire> je m'emporte un petit peu dans, dans ce que je dois dire, donc n'hésitez pas à poser d'autres questions dans les commentaires. On y répondra par une nouvelle vidéo ou euh, j'y répondrai directement par écrit. Alors, quelle a été votre principale motivation à changer de méthode d'enseignement Je ben, j'ai pas changé puisque je vous dis je l'ai fait directement comme ça. Mais ma motivation, c'était vraiment que... Euh, on arrête avec cette image. Moi, j'avais l'image et je l'ai toujours hein, quand je fais dex de parce qu'il ne faut pas croire qu'on ne fait pas dex Le prof qui parle tout le temps, ça arrive toujours. Hein, parce qu'il y a de la théorie qu'on ne sait pas faire en vidéo. Il y a des choses. Il faut les recommencer. Donc euh, voilà. Donc parfois, il faut, faut s'adapter aussi. Et euh, le transmissif, lex cathédra peut être très utile. Mais parfois, hein, on fait dex de cathédra et on voit les élèves, mais qui sont contents complètement déconnectés de ce qu'on leur dit. Quoi. Donc ils sont là 50 minutes, on sait déjà qu'après 20 minutes on décroche. Alors nous-mêmes adultes, euh, quand nous allons, même adultes enseignants, quand nous allons à des formations, bah, alors, parfois on a, on a des gens qui décrochent après, après 20 minutes, et nous on demande aux élèves de faire ça 8 heures, 8 heures par jour. C'est complètement euh, utopique euh, comme, comme, comme système finalement. Et donc moi j'avais plus envie, j'avais pas envie, j'ai vraiment pas envie. Quand je fais l'extraterrestre, parfois il faut que je m'oblige parce que euh, finalement je vois plus trop l'intérêt, mais parfois c'est nécessaire comme je le dis. Et donc on voit les élèves qui décrochent les uns après les autres, et même des bons élèves hein, qui ont envie, mais qui décrochent parce qu'ils n'y arrivent plus, ils n'arrivent pas à se concentrer sur, sur ça. Quoi. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est parce qu'ils ont, ont les smartphones, ils ne euh, savent plus se concentrer, mais c'est pareil avec nous, c'est pareil avec nous. Moi, quand j'étais à l'agrégation, je voyais des, des copains et tout ça, et même moi-même qui, après euh, 10-20 minutes, euh, décrochait complètement du cours, parce qu'on voilà, était fatigué, parce qu'il y avait, y avait des choses qui se passaient, on avait chaud, on avait faim, enfin, c'était pas intéressant pour, pour mille et une raisons, évidemment. Donc moi j'ai voulu changer de modèle, enfin j'ai pas voulu changer parce que je l'ai toujours fait comme ça, mais en tout cas si j'ai appliqué ce modèle-là, c'était pour éviter vraiment ça et que les élèves apprennent, qu'ils apprennent enfin en classe. La quatrième question. Toutes vos leçons sont-elles données en classe inversée J'y ai répondu, mais c'est une question finalement qui est sans trop d'objets, parce que euh, voilà, on va pas avoir un modèle où il euh, y a une vidéo pour le mardi, le mercredi on fait les devoirs en classe, euh, le jeudi il y a une nouvelle vidéo, le vendredi on fait les devoirs en classe. c'est pas du tout ça la classe inversée. C'est vraiment, on crée sa séquence de cours, hein, comme euh, j'ai envie de dire comme un ingénieur pédagogique finalement, on essaie de trouver différentes ressources, différents outils, il hein, y a une dentelle comme ça qui se crée, et euh, la classe inversée, en tout cas la vidéo telle qu'on la voit, euh, ou, la, ou un texte à lire à, à la maison, mais ça va venir à certains moments donc voilà, mais tout le, chaque modèle, chaque fois que je fais une séquence de cours, une nouvelle séquence de cours, il y a toujours de la classe inversée dedans ça c'est sûr, et de la classe inversée de niveau 2, hein, celle où on demande aux élèves aussi d'aller chercher des ressources ça c'est pas toujours possible de l'intégrer mais j'essaie de plus en plus et j'arrive de plus en plus à intégrer ça dans euh, mes séquences de cours en fait alors la cinquième question quels sont vos critères pour juger de la pertinence de donner ces cours en classe inversée Il n'y ben, a pas de critères, puisque le, le critère, c'est on fait de la classe inversée. Enfin, C'est utilisé dans dans la boîte aux outils, finalement, pour construire une séquence de cours. Donc, euh, euh, Mais généralement, de la théorie pure, ça s'est fait en classe inversée. Si c'est pour que je raconte ma vie 20 minutes, enfin, je dis ma vie, la théorie, je veux dire. Si c'est pour raconter la, la théorie pendant 20, 30, 50 minutes, je ne vois pas l'intérêt de faire ça devant les élèves. On perd 50 minutes. Alors, ça m'arrive de le faire parce que j'aime bien aussi qu'ils aient une variété dans, dans les dispositifs qu'ils ont devant eux et que parfois, il y ait quand même de la théorie qui soit donnée comme ça pour les habituer aussi à la prise de notes et tout ça. Mais ça reste ponctuel, ça reste anecdotique, ça. Euh, L'idée, c'est vraiment de la théorie, ça sert à rien de passer son temps en classe là-dessus, puisque je le ferai mieux en vidéo. Je pourrais couper la vidéo, je pourrais ajouter des documents dans la vidéo, je pourrais mettre des liens dans la vidéo, les élèves pourront retourner voir cette vidéo, les, les élèves pourront regarder plusieurs fois cette vidéo, les élèves pourront faire un arrêt pendant la vidéo pour prendre des notes. Donc, je trouve que la théorie, ça se donne beaucoup mieux en vidéo. Voilà. Certaines disciplines, histoire géo, s'y prêtent-elles plus que d'autres Je pense pas. Franchement, je pense pas. Euh, J'ai même une collègue, euh, elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, qui avait même préparé des classes inversées pour euh, éducation physique. Donc, euh, elle n'était pas prof d'éducation physique, mais dans son école, elle voulait mettre en place un petit peu la classe inversée, c'est ce qui lui avait été demandé en tout cas par la direction, et elle avait même euh, proposé des capsules euh, de classe inversée en éducation physique. Mais... Euh, quand je me suis quand j'ai commencé à me documenter sur la classe inversée, j'ai vu des profs de maths qui faisaient de la classe inversée, j'ai vu des profs de physique qui faisaient de la classe inversée. Moi, je suis plutôt dans les sciences humaines. Ben, je trouve que ça, ça a aussi son utilité, peut-être pas pour les mêmes choses. Hein. Chacun, et euh, chaque discipline doit trouver finalement euh, l'usage à faire euh, qu'elle doit faire de la classe inversée. Mais je pense qu'il n'y a vraiment aucune exclusive là-dessus. Maintenant. La vidéo, par exemple, pour le cours de géographie, c'est super pratique parce qu'on peut vraiment montrer les différentes zones, on peut vraiment travailler sur, sur du visuel, sur de l'espace. En sciences sociales, il y a moins de visuel, mais le, le, la classe inversée euh, apporte aussi une plus-value au niveau théorique parce que parfois on est sur des concepts un peu denses. Euh, on peut donner beaucoup d'exemples, plus que par exemple en, en classe. Euh, donc je trouve que franchement, il n'y a pas d'exclusivité de, par rapport à une discipline. Franchement. La sixième question est la suivante. Suite à vos années d'expérience, quels sont, selon vous, les principaux avantages ainsi que les principales limites rencontrées Alors, les avantages, comme je l'ai dit, c'est de remotiver les élèves. Alors, on ne les motive pas parce qu'on utilise la vidéo. De la technologie, ils vont être motivés, ou l'ordinateur. La technologie, ils vont être motivés... Euh, deux mois avec la technologie, mais après ça va devenir de l'habitude, donc c'est pas la technologie qui les motive. Ce qui les motive, c'est le dispositif de cours dans lequel ils deviennent acteurs. Donc ils sont acteurs avec une marge de liberté, avec beaucoup d'autonomie qui leur est donnée, et... Euh et ça ça, ça marche. Hein. Moi ça m'arrive de, de mettre les élèves dehors du coup, hein, leur dire maintenant, bon, maintenant c'est tout, vous arrêtez de travailler sur vos productions, sur votre rapport, ou sur votre carte, euh, c'est tout, le cours est fini, maintenant il faut passer à l'autre cours, ou euh, parfois à 16h quart. Hein, donc nous on sonne, l'école se termine à 16h 15 à 16h20, parfois il y a encore des élèves qui sont là. Je dis pas que c'est à chaque fois que c'est valable pour tous les élèves, hein, faut, pas, faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Mais il y a des élèves, voilà, c'est la motivation extrême, hein, et j'ai plus besoin de, de, de les mettre au travail, de leur dire allez, tu dois travailler globalement, euh, ils se mettent tous au travail, parce qu'il y a un objectif, c'est la production. Et les productions sont valorisées aussi, peuvent être valorisées aussi sur les réseaux sociaux, sur, euh, de différentes manières. Donc il y, y a un enjeu quelque part, si vous voulez. Cette production, elle représente un, un enjeu. Et ils aiment beaucoup faire ça et, et de le faire eux-mêmes. Eux Mais c'est pareil pour nous-mêmes. J ai, j ai pas, on n'a pas appris à conduire en, en lisant le, le code de la route, on, on a appris le code de la route finalement euh, en étant sur le terrain et à conduire la voiture euh, en étant sur le terrain, c'est pas en lisant non plus le mode d'emploi de la voiture qu'on sait l'utiliser, ici euh, j'ai une nouvelle, euh, nouvelle caméra hein, que j'utilise ici depuis deux, deux vidéos ben, J'ai pas appris à l'utiliser en lisant le manuel, ça m'a un peu aidé, mais c'est surtout maintenant que je la teste. Euh, il y aura sans doute encore des, des, des petits problèmes de, de mise au point, des choses comme ça qui vont arriver, de lumière, mais voilà, c'est en, en faisant les choses qu'on les apprend. Le forgeron, il apprend pas à forger euh, en lisant euh, la forgeronnerie pour, pour les nuls hein, ou la forge pour les nuls. Non, non, il apprend en forgeant. Alors évidemment, encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il ne faut, faut pas exclure toute théorie. La théorie vient, mais pour nourrir cet apprentissage qui se faisait en étant actif, en étant en activité, en, en faisant de la géographie, en faisant des sciences sociales, en faisant des mathématiques, et on va on va intégrer toute cette théorie qui est si importante. Mais justement, elle est, elle est, elle est importante, alors ne, ne la galvaudons pas comme ça dans des cours ex cathédra, ça, moi c'est mon sens. Mettons-la en pratique, cette théorie. Donc ça, c'est le, le principal avantage, c'est de remotiver les élèves. Maintenant, le, les inconvénients, les limites, c est, c est, c est, ben ce sont tous les obstacles que, que, que les élèves, que les parents, que les, que les, les directions, pas, pas chez moi, parce que moi j'ai franchement une direction euh, là-dessus euh, qui, qui est super ouverte et qui, qui vraiment encourage les initiatives quand elles sont, quand elles sont judicieuses, hein. si on fait des bêtises, évidemment... Euh, la direction est là pour dire aussi attention là vous êtes peut-être sur le, le mauvais chemin euh, mais voilà c'est les résistances au changement qu'on peut, qu peut rencontrer euh, les élèves qui veulent pas et alors c'est surtout les bons élèves ceux qui marchent bien dans le système traditionnel bah, ils veulent pas changer de système puisqu'ils y arrivent bien quoi. alors pourquoi aller euh, faire des vidéos pourquoi chercher soi-même Bon, après ça, ça ne dure qu'un temps parce que si on est motivé, on arrive à montrer tous les avantages et ils comprennent vite l'avantage que ça. Je pense que le taux d'adhésion à la classe inversée augmente très très vite, mais au départ il y a une une réticence au changement, enfin une résistance, une réticence qui est une résistance au changement euh, chez les collègues aussi, mais après ils voient que ça marche et euh, ils voient les avantages. Moi, je pense aussi que euh, la classe inversée, ça ne doit pas être un modèle qui doit s'appliquer à tout le monde dans tous les cours de la même manière. Chacun doit euh, intégrer la chose euh, de manière subtile et, et nuancée pour que ça marche euh, par rapport déjà à son caractère. Alors, je pense que tous les profs non plus ne peuvent pas faire des vidéos. Il euh, y a des élèves sans doute que les vidéos, ça ne marchera jamais parce que voilà, ils ont besoin vraiment de l'écrit. Mais euh, attendez, moi, je n'ai jamais évacué l'écrit. Hein. Souvent, les vidéos, elles sont en parallèle avec un syllabus Notamment, ça c'est le cas dans, dans le cours de géographie, hein, pour chaque vidéo, il y a le syllabus qui est à côté, donc il y a l'image, il y a l'écrit, hein, on multiplie les possibilités de toucher les élèves, ça c'est un autre avantage. Voilà, maintenant, l'inconvénient, c'est qu'on est, qu est d'accord que c'est des modèles euh, qui demandent de, de, de l'investissement de la part de l'élève. Hein, l'élève qui veut juste ouvrir son cours et étudier en vitesse pour l'interro du lendemain, ben ici, avec la classe inversée, euh, enfin, avec tout ça, Hein, tous ces dispositifs euh, de pédagogie active qui utilisent la classe inversée, ben, ça devient plus compliqué. Il doit y mettre du sien. Donc, on fait travailler les élèves euh, qui, d'habitude, euh, calculent un petit peu, vont vraiment à l'économie. Je pense que euh, le système leur permet euh, d'être plus actifs et de les mettre plus au travail aussi. Donc, ça, c'est un autre avantage. Donc, les avantages sont en même temps des inconvénients, les inconvénients sont en même temps des, des, des avantages, j'ai envie de dire. Alors, peut-être un, un gros inconvénient pour le prof, c'est super chronophage. Il ne faut pas croire qu'en faisant des classes inversées, on va gagner du temps, ou des choses comme ça. Bon, alors vous allez dire, oui, mais c'est parce que vous, vous faites, euh, ou toi, tu fais, euh, tu fais tes vidéos toi-même, tu t'investis beaucoup dans les vidéos, euh, ça c'est vrai, et je dois dire que la chaîne YouTube, finalement, ça devient un petit peu une vie un peu autonome par rapport aux classes inversées. J'utilise toujours mes vidéos en classe, mais je fais aussi des vidéos, voilà, parce que j'ai envie de les faire. Mais euh, maintenant, je dois vous dire que même si vous récupérez des vidéos de, de quelqu'un d'autre, bon, je pense par exemple en géographie, moi je me suis beaucoup inspiré au début, j'ai beaucoup euh, travaillé avec les vidéos de Nicolas Souignet, euh, mais vous devez quand même les visionner ces vidéos. Donc s'il y a 10 minutes de vidéo ou 5 minutes de vidéo, ben, vous, vous devez vous, vous coltiner les 5-10 minutes de vidéo. Euh, je dis ça, mais ben, imaginez que vous ayez euh, euh, 5 cours à préparer. Moi je crois que j'ai 6-7 cours à préparer. Euh, euh, sur la semaine, bah, déjà qu'avec 5 cours à préparer, bah, euh, si vous avez 10 euh, minutes à regarder pour euh, chacun des cours, ça vous fait 50 minutes de vidéos à regarder le soir. Bon, donc déjà, ne fût-ce qu'utiliser des vidéos, bah, euh, si vous voulez être au courant de ce qu'il y a dans, dans les vidéos que vous n'avez pas faites vous-même, bah, il faut les regarder. Bon, si vous les faites vous-même, ça vous prendra du temps, Bon, une vidéo pour qu'elle soit bien faite... Euh, Bon, en faisant ça de manière euh, relativement euh, rudimentaire pour que ça prenne pas trop de temps, bah, il faut compter deux heures, deux heures, deux heures et demie, ça dépend. Enfin, je dis ça, faudra je, je calcule, je jamais calculé. Bon, moi quand je fais des vidéos, évidemment j'essaie de mettre des, des, beaucoup d'images que j'ai faites moi-même. Euh, donc ça, ça me prend ça me prend en fait plusieurs jours, mais je fais pas que ça, quoi. Donc je fais plusieurs vidéos, en, il y a plusieurs vidéos en cours, plusieurs projets en cours, et ils sont tous euh, construits au fur et à mesure. Bon, parfois c'est même en donnant le cours en classe, je me dis, mais tiens, pourquoi est-ce que j'ai pas fait une vidéo avec ça On aurait pu faire une vidéo avec ça. Ici, notamment, il euh, y a eu euh, beaucoup d'absents au dernier cours. Je me suis dit, mais tiens, je vais faire une vidéo avec le dernier cours, comme ça, tous les absents pourront se remettre à niveau. Donc voilà, mais ça, ça me prend du temps, évidemment. Alors, il ne faut pas croire... Quand vous demandez aussi aux élèves de chercher de la théorie ça vous prend aussi donc même si c'est les élèves qui vont chercher eux mêmes les vidéos vous, vous devez quand même regarder les vidéos ou les documents qu'ils vous proposent donc c'est très très chronophage voilà je pense que j'étais assez complet sur toutes les questions qui avaient été posées euh, s'il y a encore des, des éclaircissements euh, à donner n'hésitez ben, pas euh, moi ça me plaît beaucoup de, de, de parler de tout ça parce que ça, ça permet aussi d'avoir des idées et de faire le point sur sa propre pratique donc n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Il y a plein de vidéos sur la, la sociothèque. Hein. J'essaie aussi de faire euh, une, une chaîne, euh, enfin pas une chaîne, une playlist qui est plus consacrée à la pédagogie et à l'école 2.0. Donc euh, là, il y a toutes des vidéos, évidemment, qui, euh, qui sont plus axées sur, euh, sur une réflexion comme ça, pédagogique, comme celle qu'on vient d'avoir maintenant. Je vous remercie et à très bientôt